Salie, envolée. Ah. Diane, étant en l'épaisseur d'un bois, après avoir maintes bête assénées, prenait le frais de nymphes couronnées. J'allais rêvant comme fait maintes fois sans y penser, quand jouis une voix qui m'appela Disant, Nymphe étonné, que ne t'es-tu vers Diane tourné Et me voyant sans arc et sans carquois, Qu'as-tu trouvé aux compagnes en ta voix qui de ton arc et flèches aient fait proie Je m'animais, réponds-je à un passant et lui jeter en vain toutes mes flèches, et l'arc après. Mais lui, les ramassant et les tirant, me fit sang et sang brèche.